Vous pouvez parler entre vous, hein? Non. Non, justement, ils ne peuvent pas. pas. Ok, c'est bon pour moi. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter brièvement, présenter votre <rire> établissement? Euh, ben, Julien, Philippe, les 3-8, Paris 20e. Daniel Thirier, je suis brasseur, artisan brasseur, j'aime bien ce mot-là. Depuis presque 18 ans, Ici, à Escalbec, dans le nord, là, tout, tout près de la Belgique. Je m'appelle Yann Géfriot et je suis artisan brasseur dans la brasserie Outland. Et moi, Mathieu Bulté, pareil, artisan brasseur chez Outland. On a commencé officiellement en 2011. Euh, c'était quand même très anecdotique parce que c'était avec un système qu'on avait bricolé. Et sinon, l'aventure, elle a commencé, pff, je sais pas, il y a huit ans. Où là, on était plutôt en brassage amateur à la maison. Claudia du Supercoin et Philippe, du Superco aussi. Ça fait trois ans qu'on gère ça, il y a aussi François qui n'est pas là avec nous, mais qui est notre serveur attitré, et Philippe qui, euh, qui oh est, est là quand même, <rire> en soutien très régulièrement, notamment de l'autre côté du comptoir. Du coup, vous. <rire> <un> soutien, <rire> pas dans, vous là... Non, non, c'était une reconversion, hein. comme euh, bah, je crois que c'est le cas de tous les bars à artisanales de Paris à l'heure actuelle. Hein. Ça a été une reconversion complète, j'avais un autre, une autre formation, euh, surtout j'ai travaillé presque 11 ans, enfin, dans... Grande société, voilà, je m'occupais de ressources humaines. Je voulais créer mon, mon activité, mon cadre de vie. Et voilà, j'ai créé ma brasserie au grand étonnement de tout le monde. Moi, mon idée, elle est très simple, c'est de, de brasser pardon, les bières que j'ai envie de boire. Donc, études de marché, tout ça, je n'ai pas fait. Euh, et je me suis dit, si la bière est de bonne qualité et que je l'aime, il y a bien suffisamment d'autres gens qui auront le même goût que moi. Alors, bien sûr, je me suis inspiré de bières régionales. Plutôt, honnêtement, aussi de bières belges, euh, type les bières de la Brasserie Dupont. Donc voilà, plus ma petite touche. Donc euh, je suis connu pour mettre bon, un peu plus de houblon, hein, en tout cas à l'époque, pour ne pas filtrer mes bières. Bon, alors tout ça, ça a surpris un petit peu ici. Mais euh, voilà, avec le temps, les, les gens s'éduquent, on va dire. On fréquentait pas mal des bars et on avait envie d'ouvrir un bar. Un bar où nous, on aimerait aller. C'était quoi votre cahier des charges mmh. du bar où vous aimeriez... Une bonne musique. De la bonne bière. <rire> Et puis, euh, du, voilà, on, fait, aussi ouais, aussi. On, le, on aime le foot, on suit le foot. Euh, on avait envie de jouer à la belote, on a joué à la belote, euh, de faire des quiz, euh, voilà. Le bar de nos rêves, c'est pas un truc fantasmagorique. C'est un truc assez simple, assez convivial, euh, mais avec des bonnes choses. Euh, Julien avait le bar avant euh, tout seul et on s'est associé il y a un an et demi pour transformer le bar de Julien en bar à bière artisanale exclusivement. Bon, voilà. Il y a un peu de vin nature aussi, c'est vrai. Peu, et un peu de vin nature. Et des charcuteries, charcuterie et du fromage aussi. <rire> pour la bière, c'est... Euh peut-être un peu différent parce qu'on commence à avoir un, un réseau de connaissances important qui nous permet de, de connaître plein de brasseurs. Et puis ben, on va directement voir les, les vignerons. Euh, on on s'est lié d'amitié avec quelques-uns aussi. Le fromage, c'est un ami. Et puis la charcuterie, c'est certainement l'entreprise qu'on connaît le moins. Mais bon, là, ça reste toujours une entreprise familiale, des euh, ouais, produits de qualité. Des produits de qualité ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait... Euh, c'est qu'on ait des produits de qualité, à des tarifs qui soient euh, abordables, et ce qui nous permet de, de, de rester dans un modèle bistrot classique avec des produits qui ne sont pas euh, de la grande distrie. Voilà, en plus, on, on attache pas mal d'importance au circuit. On est en général avec un circuit le plus court possible, euh, souvent en direct, quoi, sur 90% ouais. des produits. Après, il y a quelques produits importés de, de bière euh, via des distributeurs, mais là, en tout cas... Euh, même, euh, même euh, les distributeurs choisis pour euh, chez qui on achète la bière sont des distributeurs qu'on connaît en général. Et... L'idée c'est d'entretenir une relation vraiment privilégiée avec, euh, avec le fournisseur quoi. Donc il euh, y a un échange, un partage qui se fait autour, de, autour des produits, euh, autour de la manière dont ils sont faits. Et... Oui c'est important de, de connaître le processus de, de fabrication des produits qu'on vend. Euh, parce que déjà ben, ça nous permet euh, d'expliquer assez plus facilement euh, notre démarche auprès de nos clients. Pouvoir leur expliquer euh, mmh. euh, les produits qu'on a, le, le, la manière dont ils sont faits, la bière, le vin, euh, savoir ce que c'est qu'un vin nature, quelles sont les caractéristiques d'un vin nature. Et mmh. puis pareil sur le, le fromage, euh, expliquer la démarche du, du, de notre fromager par exemple qui est passé d'un modèle industriel, euh, enfin de vente de lait auprès d'industriels à des prix au, au moment où ils vont transformer ce lait-là en fromage, et ce qui a permis aussi à la boîte d'avoir une certaine identité, de refaire travailler toute la famille. Enfin, il y a toute une démarche. Oui, euh, c'est vrai euh, que ça, ça, nous aide bien à, ça nous aide à, à sensibiliser euh, beaucoup le client à, à tout le processus de production qu'il y a derrière. Effectivement, pas seulement la qualité, il y a la démarche. Ouais, la démarche, oui, c'est sûr. On n'est pas beaucoup à, à avoir cette démarche-là. Le consommateur, les clients le, le perçoivent quand même, sentent qu'il y a quelque chose de nouveau. Et après, à nous de leur expliquer éventuellement, quand ils nous le demandent, euh, euh, qu'est-ce qu qu qui est sous-jacent sous à cette nouvelle euh, manière de, de, de vendre euh, des bières, d'autres produits et de les consommer. Les bars à bière artisanale quand on a ouvert il y a trois ans, euh, il y avait des caves, mais à la pression, il n'y avait pas. Donc, ben, au début, on a eu euh, des débuts assez timides. Hein, enfin, assez timides. Oui. Il y a eu du monde quoi d'emblée, mais euh, le bar est petit, donc il est assez vite plein. Mais on a commencé à décoller début 2013. Là, vraiment, ça s'est rempli avec très peu de, de trous d'air. C'est parfois un peu usant d'ailleurs, mais... La réaction qu'on a eue d'emblée dans le quartier, on avait une clientèle de quartier, c'est ce qu'on voulait, pas une clientèle de biériques, mais une clientèle de quartier. Euh, tout de suite, la bière, elle est meilleure ici qu'ailleurs, elle n'est pas très chère. Euh, ça, ça a été... Euh, même avant, ce qui pour nous était important, c'est-à-dire la musique, ça a été tout de suite la bière qui a, qui a fait la différence, quoi. C'est vrai qu'on a, on a pas mal de gens qui ne qui sont pas du tout du milieu de la bière, qui viennent pour les soirées musicales, pour le foot et qui, euh, ouais. qui découvrent de, comme ça le, ben, toutes, ces, toutes ces bières un peu. On peut se dire Radio Bière Foot, on s'en fiche un peu de ce qu'on boit, mais non, c'est pas vrai. Hein. Ils sont contents de venir voir leur match avec une bonne bière. Alors, on a une carte quasi exclusivement française. On a une exception qui est une pilsner tchèque, artisanale aussi, qui est distribuée par bah, Quentin, qu'on connaît bien et euh, qui nous a proposé ça, une super euh, pilsner. Et après, à côté de ça, c'est une sélection uniquement française. On s'est lancé là-dedans, on savait que les bières françaises n'étaient pas connues, qu'on euh, ont trouvé ça dommage. Et puis, il y a une question de distribution aussi. Quoi. Euh, dans la mesure où on a fait ce projet pour être indépendant, d'être dans un circuit comme ça, où on ne passe pas par des distributeurs, autant que faire se peut, euh, c'est un tout Qu'on on fait partie d'un écosystème. Et à l'échelle de la France, c'est plus facile, évidemment. Il y avait une question de circuit court et puis même, euh, on trouvait dommage nous, on connaissait, pas depuis si longtemps que ça, mais euh, les bières saint euh, Tirier, euh, on connaissait toutes ces bières, et euh, à Paris, franchement, pour en trouver, il euh, n'y pas grand-chose, quoi, donc on trouvait ça ridicule de ne pas avoir, euh, au moins une pression, euh, de bières qui sont produites de la Vallée de Chevreuse aussi, qui était à côté. Enfin, euh, voilà. Ce n'était pas un calcul de, de niche ou de quoi que ce soit, et pour la logistique, euh, ça fait partie du truc, mais euh, aussi en termes d'indépendance, plus parce que tu trouves les moyens d'avoir de, de la bière étrangère, si tu veux. Hein. C'est pas ça la question. C'est mmh. vraiment une question d'écosystème, quoi. On fait partie... Parce qu'il n'y a pas seulement le processus de fabrication. Qu'est-ce qu'il y a dans une bière euh, Comme euh, le disent les 3-8, euh, c'est quand tu vends un produit et que tu peux en parler dire ce que c'est, évidemment, euh, c'est mieux. Mais il y a aussi le fait de comprendre les contraintes du brasseur pour comprendre, d'après, le produit que tu as entre les mains, que tu as acheté. Euh, donc euh, ça, ça fait... Moi, en tout cas, j'ai quitté mon boulot aussi pour me sentir au cœur de quelque chose que je comprends, que je, que je maîtrise. Et donc ça, ça en fait partie. À la base, on connaissait ces bières parce que des copains birguis nous les ont présentées, qu'on les aimait. Et on a, fait, on a fait des séances de dégustation avec tous les copains, avec un mmh. petit tableau et tout le bazar pour faire notre carte. Et après, on a appelé les brasseurs. Maintenant, on est ravis d'avoir l'occasion d'aller dans des brasseries au bout de presque trois ans. L'idée intéressante, c'était de voir comment la bière se fait réellement. Parce que c'est... Quand on l'a dans le bar à la pression en bouteille, bon, on ne sait pas trop comment ça a été fabriqué, quelles sont les contraintes derrière. Et ça, c'était vraiment très intéressant de voir un peu le, tout le processus de fabrication. Ah, et tu vois, pour euh, une fois, euh, sans dry hop. Ouais, ouais. juste, juste comme pas ça. Pas un truc euh, trop, trop, trop, trop. Mais fruité, du coup, il faut y là. aller quand même sur l'aromatique. Mais voilà, il voilà. faut y aller sur l'aromatique. Bah, un truc trop neutre en aromatique. Comme ça, on peut, non, Pour laisser aussi la, le, le côté le juré qui ouais, va... Mais ça, ça. Ouais, mais c'est ça, si tu mets trop de houblon, de toute façon, ça va être ça soit un truc raison. complètement bâtard, soit ça va complètement bouffer euh, ouais. le côté ah, le ouais, juré. Non, donc, euh... Alors, on a 75%... Pour, euh, combien je pense 75% ouais, 3 ouais. Ouais, trois quarts de Pilsen, euh, 12% de blé, 6% de seigle et 6% de Munich. Donc un match légèrement... Légèrement grillé, légèrement mais qui apportera peu de couleur, un bah, tout petit peu, mais qui normalement euh, donnera donne un peu, peu, de corps, un peu plus de, de, de matière et de côté malcoulé. Daniel, on met tout Oui, tout ce qui est confiné. Alors, on va mettre la Waouh, wow, c'est déjà tout. Quand tu rinces tu, tu rajoutes quasiment autour. Hein. Enfin, ça dépend après à quel point ton empâtage est sec. Les américains ont tendance à faire un empatage très sec. Et où en fait tu rinces avec autour. Alors, cascade. Donc ça c'est celui qui vient qui est ici, local. On va les mettre tout ça là-bas. Et celui-là... Ouais, celui-là, c'est le Yakima chip, je crois. Donc en gros, moi, le l'oublon euh, amérisant de base, je le mets début début. Le dernier euh, casquette, a priori, 5 minutes avant la fin, voire euh, carrément à la fin. fait très, très très peu ouais. d'infusion, Après, on peut faire... Moi, je fais de temps en temps, houblon à 20 minutes. Bon, on va déjà euh, décider par rapport à ça. Ouais, on prend ça, ça. On va aller se mettre sur le petit taux là-bas, ce qui va mieux. On va commencer par un mer Attends, on est parti sur une bière super ronde ou... Euh ouais, euh, mais... C'est pas sur la mer, tu vois, les IBU, ça veut pas dire grand-chose. Si tu as une bière super sèche, tu fais pas la peine de mettre... Ouais. Euh, elle est pas très forte, elle est à 5 et 10, ouais. Ouais. Là, on est à peu près à 6, 6,5, hein. C'est pas des longs violents du tout, le colonne lui, il est à 15 à 15, c'est quoi comme unité ça, 15 heures hein C'est le pourcentage de pas 5 Variété anglaise cultivée localement. Donc chez moi, ouais, il, y ça, ça, la... Anglais, ça, milieu, il y en a dans la. Dans presque tous les bières, il y en a dans la blonde, il y en a dans l'étoile, euh, ouais. dans la rouge peut-être pas, enfin. Et dans l'étoile donc tu utilises cet amérisant en, en amérisant on amérisant et tu mets un peu de qu'est ce que en aromatique en étoile tu mets pas du tout de, de, de, de, de voilà, tu mets pas du tout de houblon américain non du tout ramène cross c'est un peu pas bien on f... met un deuxième quand même tu sais, on met trois ouais. avant le avant le cascade tu veux dire ouais, à un... 20 minutes ouais ouais à 20 minutes ouais tu voudrais qu'on ramène quoi un peu de bah, ça dépend si on veut typer plus américain ou pas. C'est-à-dire qu'on peut mettre un peu d'amarillot, citra, je suis pas trop court, c'est trop long trop marqué, trop, marqué, marqué, marqué, et marqué, et trop pas, Ouais. Ah ouais, on on va pas mettre du tropical là, dans une colocation. Euh... <rire> Sinon que aussi, on pourrait jouer sur les deux casquettes, mettre cas cas ouais, un que... des casquettes. Oui, alors je trouve l'idée des casquettes marrants. Alors c'est aussi donc casquette Yakima Chief. Celui-là il est américain. Et ça, ça c'est sa, y a un petit sa petit petite sœur. C'est l'isomérisation. sa de... Non, a ricain, a... Fait, voilà. tout de suite, ça sent le hautement ricain, ça fait... Voilà. C'est l'acide amer. Ouais, ouais, tout, mais le casquette, il est bien parce qu'il n'est pas trop, justement... il n'a pas trop typé non plus. Ça, j'étais assez d'accord avec ça. Pas trop typé, pas trop reconnaissable. Si tu veux, c'est un peu... C'est pas comme C'est le premier houblon qui a un peu décrété la résolution. et tout ça, il y a beaucoup C'est la Sierra Nevada, Sierra Nevada, la première bière qui est en appelée. Celui-là il est plus poivré, celui-là il est vraiment plus aromatique, plus fruité. Donc il faut aller dans cet ordre-là. Il faut mettre le yakima à la fin. Voire même si on veut. Le... C'est marrant, ça oui, ne hein, pas du tout la même chose. L'idée, c'est de mettre ça. ne sent En enfin, ça sent un peu le cascade. Et, et Ça sent autre chose, au plus productif. De... Ouais, ouais, voilà. On voilà, met vraiment les aromatiques tout, des tout des à pince, la fin. Sinon, les gaspillés, si tu veux. Bon, c'est ce que je vais vous donner, mais ça, ça va. aussi un tête que c'est moi, en fait, de voir comment ça vient, quoi, le long. Pourquoi il s'appelle Yakima Il y a un côté de Rome du Non, c'est le fournisseur. C'est le fournisseur. C'est le fournisseur. C'est un gros... Vous avez des comptes de doublonnières aux Etats-Unis C'est où Ouais, c'est des semi-contrats, tu les informes de combien Voilà, on tu des coopératives. Moi j'ai vu un film, c'est gigantesque, les hangars de séchage. Donc ils collectent les houblons. Avec un engagement contractuel. Je suis obligé de prendre ce que tu as dit. C'est toi qui choisis tes échéances. Même, mais... Comme tu, euh, Yakima, oui, que, alors, alors chez Yakima, moi j'en utilise très peu. Donc on dit cascade. Euh, on a dit, on a dit cascade nord. Là. Cascade nord, on va l'appeler. Donc lui, on le met à 20 minutes. Alors, et puis on met l'américain à la fin. Ça et le casquette US à la fin. Avec un chouïa de nordique aussi pour. Je je remettre pour pas donner pas un. Tu Mais voudrais de... ce un. C'est ce que Yann propose. Yann, vous voulez mettre un, un peu des deux à la, la fin Ou un que d'américain Un du, petit peu du français. Donc là, on met 4 kg US, 1 kg Nord. Et à 20 minutes, donc là on met le casque à 10 on va sur sur mettre 2 kg au départ, 2 euh, euh, euh, voilà, kg, mais il faut vraiment 2 kg... et demi, 2 kg en fait. C'est terrible. Bon, on va mettre 2. Bon, là j'ai qu'un kg 5, donc c'est pas assez grand. Ah merde, j'ai plus de piles. Mais on ne fait pas de drag au pied, on a dit. Hein on, a dit on, pas on a dit qu'on ne faisait pas de drag On a dit qu'on ne faisait pas. Bon, on passe au, palier, au dernier palier. Donc ça chauffe. Donc, tu montes à combien là pour le dernier palier Donc on va s'arrêter un peu à 72. 72, légèrement. C'est chaud quand même là-bas, t'as des enzymes qu qui ah sont aussi... Euh oui, euh Qu'est-ce que ça fait légèrement C'est presque en évolution. Non, à la euh, en fait tu à la limite de la... Ouais. la limite. C'est la limite des équilibres. Tu es au... Non, oui, oui, Tu es au après, quand tu passes au-dessus, là, justement, tu stoppes les travaux. Voilà. Et, et après, on finit à 78. Donc, on rechauffe un coup pour passer en tu filtre avec une bonne là, température. Et voit, un... ouais. on voit que, euh, bien. Voilà, encore pas mal de saloperies. Euh, donc, ça va être 3-4 minutes. Et après, si tout va bien, on parle euh, en filtration proprement. Si directement au départ. Elle va être impactée si tu cherches à faire. Ah, donc là, comme c'est mis, il faut que j'aille... Euh... Donc là, on continue à filtrer, en fait, hein. Avec un mou, maintenant, tu vois qu'il y a... Là, tu filtres toujours comme avant. En fait. Ouais, je filtre. Je continue. Je vais jusqu'à 20, 20, un peu plus de 20 hectos. Ouais, ça fait combien de temps qu'on filtre à 2-3 heures Ah ouais, je vous avais dit. Ouais, as une belle petite façon, quoi. Ah ouais, ouais. On est à 18 hectos et demi, dans plus de matière. Sachant qu'on va aller jusqu'à peu près 20 et demi, on va encore mettre 2 cuve. Là on va bloquer la filtration, on va mesurer la densité, pour voir et merveille. on va voir si on peut en remettre un peu ou pas, etc. Et, on va pas le, le... et pendant le même temps, donc on est en train de chauffer, et on est à 87, pour arriver plus ou moins au point d'ébullition, euh, la préparation finie quoi pour embrayer direct sur la c'est à dire que là le mou il est à 87 ouais. degrés quand même il est à 87 il monte là et tu l'es pour l'ébullition tu l'as fait dans la même cube ou tu la passes non, à la il n'y a plus de matière ouais, c'est la première la grosse cube Alors ah on l'a mis le mal ouais et le but, le, le but c'est de vouloir mettre la, la feuille. Aussi. C'est aussi vouloir la densité. quoi. Et en même temps, la bonne densité. Et donc là tu as des moyens de le contrôler. En commençant avec un peu, soit c'est un peu moins clair. Ça, tu commences avec beaucoup plus. Le nage, oui ou non Go, go, go Ça vient de s'agir là dans Là, tu vois non vas-y. Oh, oui. Là, tu vois ah, ça on Ça faire la bière. Ah. Oui, la bière. Mmh. C'est vous un hein, peu, non En fait, l'essence d'Ouvlon, tu vois, le, le côté un peu sent Les huiles, les huiles d'oublon, qui ne chauffent pas à la même vitesse que l'eau, quoi. Donc, ça fait des. Mais là, on sent bien des mmh. effluves. Ah, C'est marrant. Hein. Ça sent pas effectivement ce qu'on balançait. Ah non, c'est pas du c'est c'est hyper vert, on dirait. C'est très vert, c'est très luxuriant. d'un côté Ça sent l'herbe quoi coup. le. Ça sent le, ça sent de. Ça sent la nature. d'abord les prendre... mettre avant les je les mets dans la cuve je les mets un petit peu avant ou à enfin, je le fais en fait pendant le weird pool parce que là on a 20 minutes donc je le fais au dernier moment on met de la levure au fond et on envoie le, le mou par en dessous et la levure, je vais la repliquer dans une cuve euh, on peut y aller pour la densité donc on prend un échantillon là on est a bien. À 13 ouais. Ouais. on a un poil élevé donc on est à 13 Plateau On veut 12 et pas Donc bien, on est au-dessus. Ça fait 38, euh, 40, 40 41 fûts 41 c'est ça. 30 litres, c'est ouais. ça 1230 litres. Merci. Et le reste Ouais, donc ça fait pas des tonnes de bouteilles, hein. alors après les bouteilles ça vous me direz euh, ce que vous voulez puis moi je vendrai, j'ai oui. aucun problème. Oui. Euh, sur euh, ma bière pour de Las Vegas. Alors, tous les gens que je crois... les vous avez, je ne ben Alors, des fois, j'ai envie de leur dire, vous savez, si vous m'en preniez un peu plus, j'aurais pas besoin de l'avancement. La <rire> Donc, alors, voilà, déjà, des collabs, j'en fais pas tant que ça. Et en fait, avec des brasseurs français, je crois que c'est la première. Je n'ai jamais... Ah, si, si, si pardon, j'ai fait une collaboration avec Marjorie, euh, une bière qui s'appelait Black Daniels. On a fait une Black IPA il y a, a peut-être deux ans. Mais voilà, en France, c'est assez rare, finalement, parce qu'il y a beaucoup de collègues que j'apprécie, tout ça. Mais bon, ça ne s'est pas trouvé, quoi, le fait. Donc là, là euh, Yann, je crois que c'est Yann qui m'a parlé de ce projet Super vite euh, et là, je n'ai pas trop réfléchi, euh, j'ai dit tout de suite oui. Moi, j'ai toujours été inspiré par euh, certaines brasseries américaines pas et puis euh, canadiennes aussi que je connais un peu, enfin, par bon, outre-Atlantique, on va dire. Euh, donc, je garde des, voilà, des relations privilégiées aussi avec Oxbow, avec un certain nombre de brasseries. Euh, beaucoup sont venus ici et... Ouais, moi, j'adore ça, quoi. <rire> Jester King, c'est particulier, je les connaissais depuis longtemps. Ils ont toujours revendiqué d'être inspirés par ma brasserie. Et un jour, j'ai goûté là-bas une de leurs bières, qui s'appelle Le Petit Prince, qui est une bière très très légère. Bon. Et voilà, l'idée m'est venue. J'ai dit, moi j'adore votre bière. Ça fait longtemps que je réfléchis à une bière très légère, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que vous voulez on, Vous venez à Esquelbeck, on le fait ensemble. Voilà, ils sont venus trois jours, à six, tout le staff. Bon, on a passé un super moment. Quoi. Donc voilà, il y a la bière, qui est ce qui, donc c'est la petite princesse chez nous. Mais il y a aussi l'échange. Bon, puis on reste en contact. Donc ça va, ça va au-delà de juste aller faire une bière spéciale. Ça, je peux le faire tout seul. C'est tout un, un ensemble. Voilà. C'est une, une connaissance euh, en Californie qui, lui, euh, justement avec la révolution américaine, a commencé à faire. Euh, un média lié aux au, au brasseurs amateurs et à la brasserie artisanale là-bas. Et je trouvais l'idée très incongrue et j'étais curieux. Et de, je suis allé lui rendre visite et j'ai découvert euh, des bières, un état d'esprit, enfin quelque chose qui, qui m'a plu. Et du coup, j'ai commencé à brasser dans ma cuisine. À l'époque, j'étais à New York. Et puis, quand je suis revenu euh, en France, euh, ça a éveillé la curiosité des copains. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est reparti, on, on rachète le matos et on se met à le faire ici. Quoi. Et puis après, euh, avec l'expérience, les rencontres, le fait que ça éveillait la curiosité, qu'on qu avait un peu plus d'expérience dans ce qu'on faisait aussi. L'idée de vraiment en faire quelque chose et d'en vivre comment ça a commencé à exister. Du coup, à ce moment-là, on a commencé à brasser. Enfin, J'ai trouvé un local pour avoir plus, une plus grande surface pour commencer à brasser. Donc là, après, on a brassé plus régulièrement, mais sur des quantités vraiment trop anecdotiques. Du coup, on est allé brasser chez d'autres. Donc pour l'instant, on est encore à peu près dans ce moment un peu intermédiaire. Et en fait, il y, a, ouais, il y a deux choses. Il y a vraiment aller faire nos bières euh, donc euh, chez d'autres. donc C'était principalement chez Parisie, euh, dans l'Essonne, où là, c'est vraiment plus... Euh, utiliser leur outil de production. Ce qui s'appelle la brasserie à façon, c'est-à-dire qu'on entre guillemets, on loue leur outil de production pour avoir accès à un matériel bah, d'une part de qualité et puis surtout qui permet de faire un plus gros volume et qui permettait en attendant de, de financer le projet pour avoir notre propre brasserie, de, bah, de faire grandir la clientèle, de commencer à se faire connaître de manière un petit peu plus large, de, de tâter le terrain aussi sur ce que c'est qu'un plus gros système. Et puis après, est ce que toutes les collaborations qui là, sont dans un autre état d'esprit et qui seraient une forme de prolongation de justement ce qui m'a plu euh, quand j'ai découvert euh, ce qui se passait aux États-Unis. C'était voilà, une authenticité, une simplicité dans les échanges. Et euh, voilà, enfin vraiment des échanges euh, aussi bien techniques que juste euh, des échanges de personne à personne. Quand euh, voilà, il y a une rencontre, en fait, déjà de personnes, physiquement, personnellement, et de goût aussi pour des, des, des produits, et aussi de philosophie, de, enfin, c'est tout un ensemble. Bon, c'est vraiment euh, sympa de travailler ensemble. Donc, d'une part, il y a une marge d'apprentissage mutuelle, et d'autre part, on n'empiète pas vraiment sur le terrain de l'autre, ce qui aussi permet de faire des collaborations relativement créatives, là, par exemple. Avec Daniel, on est sur des champs, un petit peu, des spécialités, entre guillemets, un petit peu différentes, qui peuvent être complémentaires en étant, euh, voilà, en étant un petit peu ouverts de chaque côté, et c'est, du coup, c'est voilà, comme ça que ça peut, être, ça peut être à la fois créatif et enrichissant des deux côtés. En fait, nous, il se trouvait que moi, j'avais rencontré Daniel surtout à l'occasion de la Paris Beer Week. Je suis venu brasser une de nos bières ici parce qu'on n'avait on plus la possibilité d'avoir... Enfin, on n'arrivait pas à produire assez de bière. Il y avait ça. Mais moi, j'avais vraiment envie... Les, les styles de bière que Daniel brasse, c'est quelque chose dont j'ai moins la connaissance technique. Donc moi, j'avais envie. J'avais sollicité Daniel pour faire une bière dans, dans son style. Euh, et en plus après il est arrivé cette occasion du, du Super 8 où du coup en fait euh, comme le Supercoin et les 3 8 ils avaient prévu de faire, une bière, euh, de faire leur bière Super 8 avec Daniel, bon bah voilà enfin c'était les parisiens des bars quoi. Donc. En fait il n'y a pas plus de bars euh, parce que c'est vrai que ça marche pas mal, euh, il faut le dire, il y en a une certaine demande, donc euh... Donc ça pourrait être intéressant d'ouvrir d'autres affaires, mais en termes de logistique et en termes d'approvisionnement, c'est très compliqué.